C'est ce qu'il est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé, il je tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé, il il est tombé, il est tombé, il est ça va ça ça paraît simple ça c'est introduction tu c'est quoi tu les as lu ouais ah bon pourquoi t'avais essayé si tu les as pas lu ah bon c'est super à lire dans le fondement de la métaphysique euh, des mœurs ouais, ouais. c'est pas compliqué c'est euh, euh, ah d'accord bah, ouais. Mais c'était télé, on hein va Ouais. Et si tu vas faire la tuer à l'enjeu, tu vas te reposer Ouais. Ouais, bon. T'avais pas, hein, il était là, là-haut. T'as joué au trouble avec les lunettes. Ouais, Moi, j'ai pas besoin de lunettes pour lire... Euh, de je dis bien voilà. Que le Christ soit un exemple, celui d'un homme agréable. À Dieu, le philosophe, n'en disconvient pas. Ce qu'il refuse, c'est qu'on se serve de cet exemple comme d'un fondement. Tout exemple discutable, nul homme ne peut savoir si derrière sa volonté de bien, faire l'amour de la gloire n'est pas caché aussi, et c'est vraiment un point de capital dans le développement de la Kant cite la parole du Christ, Interpellé ainsi, haut oh, pour maître, réplique par ces mots, pourquoi me dis-tu bon Eh oui, pourquoi on le dit bon La pensée religieuse catholique et protestante, tout en faisant plus ou moins appel à la réflexion, est essentiellement une tradition, tradition, une vie sainte, vaste, vaisseau, où l'histoire a dû s'embarquer, tradition toutefois et non tradition, est philosophie. Tradition et philosophie. Après, euh, quand tu t'attends, ouais. la technique de ta raison pure, Kant se propose à justifier les sciences mathématiques et physiques, affirmant si elles sont réelles, elles doivent être possibles, le développement de la possibilité, hop, selon nous, comprise comme l'essence qui rend possible la réalité, forme le principal dessein du philosophe. Ouais, ouais, ouais. Et on pourra en citer encore beaucoup comme ça de Pantheur. Oui. C'est une belle chose que l'innocence. Le malheur est seulement qu'elle cache, qu'elle sache. Enfin, c'est une belle chose, je ne vais pas le détruire dégoût. C'est une belle chose que l'innocence. Le malheur est seulement qu'elle sache si peu se préserver. Et qu'elle se, se laisse si facilement séduire. Voilà pourquoi de la sagesse même qui consiste. D'ailleurs plus dans la conduite et dans le savoir, a cependant encore besoin de la science, non pour en tirer des enseignements, mais pour assurer à ses prescriptions l'accès à la permanence. Ça, c'est franchement. Hein Alors,